Bienvenue sur la chaîne de magie de Magic Pascal. Hello everybody, how are you euh, Ils m'ont compris là. Comment allez-vous Eh bien aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver car je vais vous présenter un petit tour de cartes. Pour les nouveaux abonnés, je vous invite vivement à vous abonner. Vous avez un petit carré en bas, à droite, cliquez ici. Abonnez-vous, ça me fera très plaisir et surtout pour suivre mes nouveautés. Et maintenant, place à la magie Un petit tour avec quatre As. Parmi les quatre As, il y a un As qui est le plus fort. Il s'agit en fait de l'As de pique. L'As de pique, par exemple, si je le place face en bas contre les autres. Qu'est-ce qui se passe d'après vous Eh bien, les autres vont suivre un par un. Regardez. Un premier As vient de se retourner. On attend un petit peu. Le deuxième suit, il nous manque plus que l'As de carreau, on attend, et l'As de carreau se retourne si On se retrouve désormais avec les quatre As face en bas, mais l'As de pique a un autre pouvoir, l'art de la transformation. Si je frotte les autres As contre lui, et eh bien, regardez, nous avons désormais une Dame de pique. Étrange, dame de pique, as de pique. Qu'est-ce que nous avons là Le valet de pique, de plus en plus étrange, vous trouvez pas Il nous reste 10 de pique et roi de pique. Eh bien, mes amis, je crois que nous avons une bonne main de poker. Une quinte flush royale. Voilà, c'était un petit tour de carte très sympa et qui donne vraiment l'appétit eh de commencer la magie, vous trouvez pas Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, si ça vous a plu, likez, commentez, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau tour de magie. Allez, ciao les amis, et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye